Somme 6, la prière pour ma déceinte. Seigneur, pas pénible ou fâché, Pas calme ou encore. pitié pour moi, Seigneur. Parce que moi senti sa force. Guéris-moi, Seigneur, parce que je m'ai L'esprit m'a bouleversé en pile, Seigneur. Pour combien de temps il y a la encore? Tout ne de délivre m'non, Seigneur. J'en gè ke sensib sa. Pa kite m'oui. Parce que, l'ayon moun mouri, li pa songe ou encore? Personne pa fait l'ouan jour kote m'oui ou yé ya. C'est fini, ma fini, à force ma La nuit, quand je suis à force, j'ai mon Je suis mort, à force, à peine. moi la peine, Moi fin vie en bas moun ka kite myo. Wete sou nou tout les tandem les m'appréhendent les pieds. Les répondent, les m'appellent à prier. Toutes les négociations Il y a paix. C'est vrai, oui. Il y, y, bak. y konsa, l a courir, y bac. y a prêté comme ça, là où on apprend. Somme 91, en Basel, 0,28. Les gens qui cherchent protection, bon côté mon Dieu qui est ciel. en ciel-là. Les gens qui viennent te en bas d'elle, mon Dieu, qui a tout pouvoir. Qu'a dit Seigneur C'est se où qui est toute défense, moi C'est où qui toute protection, moi Où c'est bon Dieu, moi C'est dans où, moi, mettez toute confiance, moi c'est lui même qui ki peut pas quitter ou prendre un appel. Qui ki ne peut pas quitter maladie qui peut tout tomber tombe sur vous. La p'ouvre ou en bas li, en yon pas privé ou côté ou caché, La paroles li, c'est ça qui protection ou, c'est ça qui défense ou. Ou pas besoin de faire qui fait mon y a Kè ou pas besoin de casser pour malheur qui arrive ou la journée. Ou pas besoin de mauvaise maladie qui a tombé dans la nuit. Ni l'épidémie qui a tombé sur le monde. Il y a des gens qui ont tombé sur le gauche. 10 000 sur le droit. Un yon, papa, il y a des gens Wap rete comme ça, wap garder. ou ouais, ou ou e jen abay méchant yo sa yo mérité. Parce que ou pensey Seigneur ya pour défense, Parce que ou prend bon Dieu qui est au ciel là pour protection ou. Aucun malheur pas privé, ou. Aucun méchant pas capocher bon côté caillou. Bon Dieu a passé anges li au pou pour veiller sur ou. Pour vous protéger ou côté passer. ou pour pas de ou ou des potes ou ou des ou ou ou à ou ou ou des ou di L'aile relève, m'a répondu. L'aile n'a m'a pla avec lui, m'a délivré. M'a fait respecter lui, m'a fait vivre longtemps, m'a fait louer, j'en m'a délivré. Somme 46 C'est mon Dieu qui tout nous. Amen. Amen. Bon C'est mon Dieu qui nous protection, C'est lui-même qui nous force. Il est toujours pareil pour nous secouler nous en bataille. Amen. C'est peut être ça. Nous te mettre au à trembler. Nous te mettre au monde, à chavirer, tomber dans la main. Nous pas besoin de met ouè nan lanmè yo move y'a kime jouk moun yo rive trembler les lanmè a frapper sou rivage la nou pa besoin paix geyon koud lo la riviere kap poule pou fè mon kontan nan la ville bon dieu ya c'est le côté qui a panet pou bon dieu qui enrou nan ciel la bon dieu nan mitan la ville la la ville n'a pas de chambre depuis grand matin. Bon Dieu a porté le secours. Mon l'autre pays yo a battu koyo. Chef gouvernement yo pran les âmes. Bon Dieu fait tant de voili, la la tête tremble. Seigneur qui a tout pouvoir là avec nous. C'est beau bo côté Bon Dieu Jacob là. Nous jouons côté pour nous cacher. Venez voir travail seigneur. Gardez Se si le ravage la fête sur la terre. C'est lui-même qui fait aussi spendre, faire la guerre tout partout sur la terre. Ce qui cassé les bras à eux, les freins à les tout dit... Rete là. Si span goumé. On est c'est moi-même qui bon Dieu. C'est moi qui domine dominé sur toute nation. C'est moi qui domine dominé sur toute la terre. Seigneur qui a tout pouvoir là avec nous. C'est mon côté mon Dieu Jacob là. Nous joindre côté pour nous cacher.